Bonjour les enfants, je vous présente Bully avec sa soucoupe volante. Il vient de la planète Cristal. Voici la planète Cristal. Elle est tout à fait transparente. Bully, méthode de lecture pour les apprenants et les apprenantes de, de la classe de CP, première année primaire. Bonjour les enfants, je m'appelle Bully, je viens d'une autre planète. Qui s'appelle Cristal. Où tout est transparent. Je vais vivre des aventures et rencontrer de nouveaux amis. Et toi Oui, toi et toi, tu vas apprendre à lire Est-ce que tu vas apprendre à lire avec moi Tu viens avec moi Vas-y, allons-y. On va lire ensemble. Ce sera donc une nouvelle année pour toi. Tu vas apprendre le français avec moi. Je suis Bully, ton ami Bully, je suis extraterrestre, je viens de la planète cristal, je viens de l'espace. Bonjour je vous présente mes camarades de glace. Moi, c'est Billy. Je vais à l'école avec mes amis, les terriens. Moi, je suis extraterrestre. Je viens de la planète cristal. Je viens de l'espace. Voici... aline! C'est Lila. Et voici mon ami Ali. Aline. Lila. Et Ali. Bully à l'école des terriens, La maîtresse parle. Les enfants, écoutez. Voici votre nouvel ami, c'est Bully, il s'appelle Bully, Bully c'est pas comme nous, c'est un extraterrestre, il vient d'une autre planète qui s'appelle Crystal. Allez, dites bonjour à ton nouvel ami, Billy. <truits>